Salut salut, ici c'est Rex Potam, on continue le, la grande séquence du, du requiem, donc aujourd'hui on en est au quatrième morceau, il s'agit du record d'arrêt. Euh, c'est un autre grand morceau du, de la séquence, euh, parce qu'elle introduit d'autres thèmes qui sont importants pour la suite. Le record d'arrêt commence par une supplique du soliste, euh, soutenue par un accompagnement minimal aux instruments et sans le piano, donc quelque chose de, de très léger. Euh, le Koe chanté par le chœur et, et le soliste, euh, prolonge cette supplique toujours dans cette énergie intense de, de prière. Euh, you Stay You Dex, mesure 303, introduit donc bah, le deuxième thème important, euh, le deuxième thème majeur de cette séquence. On en a vu d'autres, mais celui-là c'est le, le deuxième qui me semble important, après celui du de Tuba Mirum. Euh, c'est un rythme qui est soutenu par un balancement très caractéristique au piano. Euh, qui sert de support à, à cette prière qui doit rester intense, très intense et pleine d'espoir. Euh, le morceau se poursuit par le soliste qui en réponse aux instruments nous donne une prière « Qui Mariam absolvisti, dont le thème sera aussi repris plusieurs fois dans, dans la séquence. princess May reprend le thème du Juste iudex, donc le deuxième thème important, avant de conclure. Donc on va découvrir ensemble ce, cette, nouvelle, cette nouvelle pièce, euh, à la fin tu pourras me laisser dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu ressens euh, en écoutant ce record d'arrêt, euh, à l'écoute de, de ce foisonnement un petit peu de, de thème, est-ce que tu arrives à mettre en valeur ce qui est important, et n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, de toute façon j'y répondrai. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux toujours laisser un pouce bleu, et puis n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche comme d'habitude. Bonne écoute Uhhhhhh mm. sous I'm